Un mentaliste sceptique, menacé par les avocats d'un médium. Il n'en fallait pas plus pour vous faire un petit point d'interrogation. Clément Fraise est un jeune mentaliste de 22 ans qui a réalisé très récemment, hein, j'en ai parlé sur Twitter et sur Facebook, je pense, une vidéo qui analyse le travail de Bruno Charvet, qui anime l'émission, Bruno a un nouveau message. Dans cette émission, Bruno entend la voix des morts qui ont des messages pour les vivants. Le problème avec ce genre de pratique, c'est qu'il n'y a en fait que deux hypothèses. Soit Bruno a réellement des pouvoirs, il a réellement le pouvoir d'entendre les morts, soit Bruno euh, vit sur le deuil des gens, sur leur peine, sur leur tristesse, et exploite les faiblesses des gens, et dans ce cas-là, ben, c'est vraiment pas jojo quoi. Clément Fraise, dans sa vidéo, hein, que vous retrouverez en description, a été très prudent dans ses propos. Il n'a jamais vraiment choisi entre ces deux hypothèses, même si il les a toutes menées de front. Autant il y avait de la distance dans ses propos par rapport à Bruno, autant il montrait bien que si Bruno est un escroc, ben ce qu'il y a à en penser, c'est pas, euh, pas super fringant. La vidéo que Clément a fait sur Bruno est absolument bluffante. Je, si vous n'avez pas le temps de tout regarder, je vous recommande d'aller directement à la fin. Clément reproduit exactement les mêmes trucs que Bruno fait, sauf que Clément, évidemment, dans son cas, il a un truc. Alors, moi, la question que je me pose immédiatement, c'est si « S'il est possible de faire la même chose, mais sans invoquer de, de, de pouvoir surnaturel, pourquoi est-ce que je préférerais l'explication du pouvoir surnaturel Pour quelles raisons ?» Ça vaut la peine d'y penser, à cette question. Seulement voilà, Bruno a découvert la vidéo et il n'a pas aimé du tout. Alors qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, ça c'est pas très clair, parce que Clément Fraise, le mentaliste, a reçu une lettre des avocats de Bruno pour atteinte aux droits d'auteur. Je me suis dit qu'on allait laisser Clément nous expliquer tout ça. Eh ben oui, écoute, euh, écoute, je suis là, je suis là, et nous allons parler de la tour WT7, bien sûr. <rire> Cher Clément, bienvenue dans ce petit point d'interrogation. Alors, explique-nous un petit peu, euh, qu'est-ce qui se passe avec notre ami Bruno, là <rire> Eh bien, il se passe que j'ai reçu une mise en demeure de son avocat euh, qui me demande de supprimer tout ce qui peut contenir euh, le contenu appartenant donc à Bruno et à sa société MS Productions sur mes réseaux. C'est-à-dire tout le matériel de promotion de la vidéo, mais également tous les liens qui renvoient vers Skepticon, euh, mais également euh, ma vidéo sur le net avec bien évidemment le, le, la promesse de ne pas le mettre sur une autre plateforme. Voilà, sachant évidemment que euh, Skepticon a également reçu euh, une une mise en demeure mais comme le site à la base était créé pour ça euh, parce que justement on se faisait striker des vidéos de YouTube à cause de tiers, il était forcément évident que ça allait arriver un jour et les administrateurs sont assez confiants aussi. Euh, autant le, les, euh, les conditions d'utilisation de YouTube, bon euh, effectivement tu peux pas y faire grand chose, autant euh, légalement tu euh, t'es dans la légalité je pense par rapport à... Ben, c'est-à-dire qu'il y a un flou juridique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, moi j'ai eu leur avocat au téléphone, alors... Personnellement, en relisant la, la, la, la, ma mise en demeure, ça n'a pas l'air très sérieux. Hein. C'est une mise en demeure qui j'ai clairement là pour faire pression. Euh, je ne pense pas qu'ils attaquent. S'ils attaquent deux solutions, euh, soit ma vidéo euh, rentre dans la légalité. Et alors, le fait qu'ils m'attaquent euh, veut dire que j'ai raison. Et donc, du coup, dans ce cas, euh, ben, si jamais je, je gagne ce procès, dans ce cas, ce qui se passe, c'est que euh, la vidéo sera remise en ligne sur YouTube. Donc, ça peut leur desservir. Soit alors, ma vidéo est réellement attaquable. Et dans ce cas, euh, ben je ne serais pas condamné à grand chose, je pense, peut-être un euro symbolique ou une petite somme. Donc en gros, ça ne me fait pas vraiment peur, je risque rien. Et puis c'est toujours bien vu d'être attaqué par un médium quelque part. Il y a un côté où ce qu'on dit dérange, parce que si j'avais fait exactement la même vidéo avec... Euh, les, euh, enfin avec les, exactement les mêmes extraits utilisés, mais pour encenser Bruno, dire que c'était le meilleur médium de France, etc., on sait très bien que je n'aurais pas été censuré. Donc la, la raison, c'est vraiment le fond de la vidéo et pas la forme. Et c'est ce qu'on ce qu accentuera, évidemment, si jamais il y, y, a, y, a y a la moindre attaque en justice. Mais le flou juridique, il réside sur la durée des vidéos. C'est-à-dire que j'ai le droit légalement, effectivement, dans le cadre de la citation, dans le cadre de l'analyse, et c'est exactement ce que je fais dans cette vidéo, dans le cadre de la pédagogie, et c'est un, une, une vidéo à caractère pédagogique, clairement, et même dans le cadre de la parodie, puisque que mon générique avec ma petite tête incrustée sur la sienne, Clément Le Ciel sur répondeur, parce qu'ils m'ont aussi attaqué pour ça, enfin dans la mise en demeure c'est ce qui est écrit le générique à la fin de la séance, mais ce générique là c'est aussi de la parodie donc dans le cas de la parodie j'ai le droit. Donc en fait, légalement toutes les exceptions de droit d'auteur rentrent en jeu mais il y a un flou juridique sur ces exceptions, c'est à dire qu'il y a eu des cas de jurisprudence où 20 minutes de film dans un reportage de 50 minutes c'était trop, il y a eu des cas où euh, on a relaxé parce que la musique, on estimait qu'il y avait euh, trop peu du refrain dans un cadre bien plus long. Euh, là, c'est un flou juridique, c'est sur YouTube, donc il n'y a jamais eu vraiment un procès de c'est-à-dire que tous les mecs qui reçoivent des mises en demeure ou des strikes se, se déballonnent. Bon, ce n'est pas mon cas, ils ne sont jamais tombés sur un rital. Euh, et ensuite, ouais, et marseillais de surcroît, donc grande gueule, et, ensuite, et immature parce que 22 ans. Et ensuite, euh, euh, ils ont... Euh, euh, la, la plupart des gens qui reçoivent ce genre de, ce genre de choses donc donc il n'y a jamais eu vraiment de cas de, de, de, de, de jurisprudence sur, sur Youtube, il euh, y a eu des cas un peu à la télévision etc mais bon voilà l'objectif ici euh, c'est que si jamais ils attaquent réellement, ben c'est génial parce que si on médiatise un peu le truc, moi ça me fait de la pub je ne vais pas le mentir et en plus de ça euh, je pourrais peut-être débloquer ma vidéo sur Youtube et encore en, en plus de cela euh, il y aura euh, euh, enfin un vrai cas de jurisprudence qui tranchera pour plein de youtubeurs parce que les le content ID fait des ravages euh, au niveau de la créativité. Euh, oui, on en a euh, tous euh, souffert, de... et c'est d'ailleurs ouais. une des raisons pour laquelle on est sur le scepticon. Sur le hein. C'est parce qu'on euh, on, s'est tous, à euh, un moment ou l'autre, fait striker non. juste parce qu'on critiquait, avec ce, ce couvert de, de, de, de, de l'atteinte au droit d'auteur. Donc c'est une fausse raison, finalement. C'est un petit peu euh, ce que j'appelle une crotte de nez. On va chercher une loi ouais, ça. qui... C'est du, du jésuitisme, c'est de l'hypocrisie. Mmh. Oui. Bon, on va pas l'accuser. Peut-être qu'il en a vraiment, euh, peut-être qu'il a vraiment peur pour ses droits d'auteur et que c'est la seule raison et qu'il accepte la critique et l'analyse de la part d'un mentaliste. En tout cas, je tenais à te féliciter parce que vraiment oui. cette vidéo est un, est un est un est un très bel exemple de prudence. Euh, je pense que moi-même j'aurais pas été aussi prudent parce que le pardon, le... non non, mais vraiment parce que le cas de Bruno, tu vois, il n'est pas. Euh, je pense. Moi, j'ai très, très peu de raisons qui m'invitent à croire que, que, que là, on a affaire à quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit. Alors, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai eu un... Alors, pour, pour te faire un petit peu l'histoire, parce que la prudence, elle est due à mon co-auteur, que je, que je, que don, dont je cite que je, à peine dans la vidéo à la fin, donc je, je le mets vraiment là à l'honneur, c'est Victor Esseguier, qui a quasiment écrit... 90% de la vidéo, on va pas se mentir. Euh, moi, j'ai supervisé les grandes lignes sur ce sur quoi je voulais axer, sur pourquoi j'étais légitime de parler en tant que mentaliste, euh, ça, sachant que j'allais, je savais que j'allais assumer ces risques-là aussi. Donc, c'était une manière de, de couvrir Victor que d'assumer ça. Et puis, euh, pour faire ma séance à la fin, il voulait vraiment que le mentaliste fasse une séance, c'est ça, ça, ça qui était cool. Euh, il est venu me chercher après ma vidéo sur Yuri Geller, qui était beaucoup plus courte, et il m'a dit "Voilà, j'aimerais qu'on fasse la même chose sur Bruno. Euh, j'ai déjà commencé à travailler. Est-ce que tu veux écrire avec moi, etc." J'ai dit ben, "Volontiers." Donc, c'est vrai que euh, la prudence, c'est lui. Voilà. En fait, euh, la partie de South Park, le plus gros connard de l'univers, c'est moi. Voilà. <rire> c'est vraiment deux, deux salles, deux ambiance. Et j'en parlais récemment avec Mandax. Je, je disais que. Euh, et même, j'avais parlé également avec Elisabeth lorsqu'elle lorsque m'avait reçu pour méta de choc. Je, je disais que je, je t'estimais beaucoup parce que tu es capable de la plus grande prudence, même dans des cas qui, à mon sens, sont pas défendables. Et du coup. Euh, euh, que ouais que que que que que j'ai un amour et un et un respect fou pour ta capacité à garder ton calme euh, quand je te vois dans les versus je me dis mais putain moi j'aurais déjà gueulé ah mais je mais... triche attends les versus je triche je, je peux dormir je peux dormir deux nuits dessus avant de répondre c'est ouais, c'est je peux te dire que la première chose que j'ai envie de répondre c'est très très loin de ce que c'est <rire> faux, mais voilà. C'est bon, voilà. gentil, en tout cas, je suis touché. Merci. Mais, mais, mais je suis aussi touché par ça. Voilà. Donc la prudence, elle était là. Dans, dans la vidéo, d'ailleurs, euh, si je peux juste parler de ça, c'est que dans la vidéo, il y a, je parle du hot reading. Et c'est entre parenthèses, d'ailleurs. Il y a écrit ce que je pense que Bruno n'utilise pas. Mmh. C'était avant de faire la vidéo. Depuis que j'ai fait la vidéo, il y a eu une enquête largement approfondie qui va peut-être donner lieu à une autre vidéo d'ailleurs prochainement. Euh, on verra bien. Mais euh, j'ai aujourd'hui, je pense, la certitude que Bruno utilise le hot -reading. D'accord. On m'a envoyé des profils donc, Facebook. Le hot reading, euh, tu peux juste rappeler vite fait ce que c'est Bien sûr. Euh, bah c'est ce que j'utilise moi en tant que mentaliste, c'est ce que plein de gens utilisent. Euh, moi, quand quelqu'un réserve pour mon spectacle, dans, sur Biéréduc, j'ai son prénom et son nom. Donc, je vais chercher sur Facebook des infos et je m'en sers durant le spectacle. Euh, on imagine là qu'il a toute une équipe de gestion de machin, que les gens s'inscrivent. Euh, je ne sais pas comment ça se passe, s'ils doivent envoyer une photo ou pas une photo, ou leurs coordonnées personnelles, en tout cas, peut-être leur ville. En tout cas, généralement, c'est les gens qui sont sur Paris et s'approchent banlieue donc. <coughs> Donc on imagine en tout cas que euh, on, on, on, voit, euh, euh, on, on peut voir avec le nom prénom euh, les vies des gens. Pardon, excuse-moi. Oui. On peut voir avec leur nom prénom les vies des gens sur leur page Facebook. Et il suffit par exemple de prendre une vidéo de Bruno. Euh, et alors, le, le gars qui m'a contacté, qui est resté anonyme, euh, a eu cette intelligence absolument folle. Euh, il a, mais c'est tellement évident qu'on aurait dû le faire avec Victor. On a été crétins. Euh, quand Bruno poste une vidéo, il en fait la promotion sur sa page Facebook. Donc il fait nouvelle vidéo, allez la voir les amis, etc. Comme n'importe quel youtubeur. Il euh, y a forcément dans les commentaires de cette vidéo la personne en question, et du coup son commentaire va être masse liké, qui va dire... Oh, c'était un super souvenir. Merci beaucoup Bruno. Bon, ben, bah, une fois qu'on a ce commentaire-là, on clique sur la personne, on apparaît, et sa page Facebook nous apparaît, on tombe sur sa page Facebook, et là, on peut aller zioter dans la timeline, et 90% du temps, il y a des éléments que Bruno a repris durant le truc, et qu'il trouve comme ça. Euh, dans un des épisodes, il faudrait que je t'envoie précisément les liens, j'en ai parlé dans le Bénéfice du doute, que je vous invite à voir. Je ne sais pas quand sortira le, ce petit point d'interrogation. Aujourd'hui euh, Aujourd'hui, ah, bah, dans ce cas, le Bénéfice du doute sortira. Il euh, bah, y, y aura un Bénéfice du doute qui sortira sur la tronchambie euh, à la fin du mois. Euh, peut-être. Même début novembre, euh, et j'en parle à l'intérieur, et j'aurai envoyé d'ici là les, les inserts à Mandax parce que je suis quelqu'un de très feignant. Je <rire> n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais, euh, mais voilà, en gros, il y a un épisode où Bruno parle de, de carnet de dessin. Je vois comme des cahiers de dessin, et lorsqu'on va sur le profil de cette personne, sa photo de profil et sa photo de couverture, c'est un cahier de dessin. Mmh. Voilà, donc je crois que la personne fait du dessin. Beaucoup euh, de coïncidences euh, étranges. Euh, bah, tourne... C'est <rire> qu qu'un faisceau de présomption, mais qui est quand même super épais. Dans un autre épisode, ouais. euh, sur le profil de sa sœur, il euh, y a la photo d'un jeune homme qui est décédé, et euh, donc elle dit Tu me manques, etc. Et il euh, y a deux ou trois photos de la même personne, il est habillé différemment, c'est pris les jours différents. Les trois jours, il a un bonnet, donc on pense que ça cache une chimio. Je, enfin, moi, à mon sens, je ne sais pas trop. Mais Bruno se trompe parce qu'il n'a pas l'air trop malade, le garçon. Donc Bruno dit Je crois qu'il est mort dans un accident de voiture, là, là, le corrige, elle dit Non, c'était une maladie. Il corrige, il fait Alors, je ne sais pas pourquoi il montre une voiture, il fait du Bruno. Et par contre, derrière, très intéressant, il dit Par contre, il y a toujours quelque chose autour du cou, toujours quelque chose autour du cou, et sur ces trois photos, il a une chaîne par dessus ses vêtements, donc il veut la mettre en valeur et il a exactement la même chaîne malgré la différence des jours donc on peut imaginer qu'elle a une valeur sentimentale Voilà, donc en fait, ouais, beaucoup de coïncidences euh, aujourd'hui je suis moi-même convaincu que Bruno utilise des informations avant d'y aller et ça se confirme tout simplement par une seule chose, c'est que lorsqu'on va le voir en spectacle parce que je suis allé le voir en spectacle, j'ai un enregistrement pirate d'un de ses spectacles Durant l'un de ces spectacles, euh, en fait euh, ça commence, on voit des vidéos un peu exclusives de Bruno. Alors il y a un mélange de vidéos euh, d'internet et de vidéos exclusives ou euh, inédites, euh, ensuite on pose des questions qu'on veut à Bruno euh, en mode euh, conférence, euh, est-ce que vous avez peur de la mort, est-ce que vous êtes comme ci, est-ce que vous êtes comme ça, est-ce que le piano ça vous aide à communiquer avec les esprits, etc. Euh, donc il a sa horde de fans gouroutisés et derrière ça, s'il a le temps, à la fin, pendant 20-25 minutes, il va répondre à 2-3 trucs et euh, sachant qu'il y a 400 personnes et que du coup... Euh, je vois un M, comme peut-être un Michael, et là, t'as quatre personnes qui lèvent la main. Et généralement, quand il commence à rentrer dans la vérifiabilité, ça s'écroule totalement et il fait plein d'erreurs. C'était votre fils ou votre cousin ou votre neveu. Voilà. Donc, il euh, y a un moment donné où c est, c est, c est, ça semble évident. Mais tu veux faire rentrer n'importe quel mec un peu sceptique dans le spectacle. Si, si on commence à voir Bruno par le spectacle et pas par les vidéos, on n'adhère absolument pas. Euh, oui, parce que les vidéos, voilà. évidemment, c'est jamais qu'un best-of, finalement. Hein, Bien puis. évidemment. Et puis, ça dure une heure. Et, et, et puis, puis ça... <rire> oui. Mais guy. moi je pense qu'on euh, est un petit peu au-delà du faisceau de présomption, c'est pour ça que je n'aurais pas été aussi tendre, euh, enfin aussi tendre, aussi prudent que toi. Euh, mmh. Parce que je trouve qu'un des arguments les plus importants que tu soulèves, c'est que la personne que Bruno interroge euh, tout le temps, hein, on va appeler cette personne le client, mmh. oui. cette personne a toujours raison. C'est-à-dire que quand Bruno oui. va chercher une lettre, un nom, un, un sujet, si le client dit quelque chose, c'est toujours vrai, c'est toujours la bonne réponse. Bruno ne dit jamais euh, Ah non, c'est pas ça que j'entends, c'est pas Roger, c'est un autre nom qui ressemble. Ou il ne va pas dire euh, Non, c'est pas une maladie du cœur qu'il avait, c'était. Non, non, le client va dire C'est une maladie du cœur, oui, voilà, c'est ça. Et c'est systématique. Et, et ça, je suis désolé, mais. Oui. Bah, et si Bruno a tort, c'est aussi à cause du client, ça j'en parle dans la vidéo. Euh, il me montre, euh, il me montre une voiture ou un, un truc et c'est Ah bon, non, mais ça ne me dit rien. Si, si, mais cherchez. S'il me le montre, c'est qu'il y a une raison. D'accord. Le mec va bah, aller chercher. Voilà. Donc, c est, c est, si, si euh, enfin, je sais pas, Bruno... Euh, si jamais Bruno utilise ses sens, parce que c'est ce qu'il dit dans une de ses vidéos, euh, à aucun moment il met en doute le fait que ses sens peuvent être biaisés par ses vrais sens. C'est-à-dire qu'il peut entendre un truc et penser que c'est le mort alors que c'est dans la rue d'à côté. Euh, bon, c'est encore autre chose. Oui, ou alors quand il entend un M, il ne va jamais dire c'est un M ou un N... Parce que ça, on... ouais. bon, phonétiquement, ça peut être difficile. Bah même au téléphone. Hein. Et puis quand tu es dans mon état, là je parle du nez, hein, je suis navré pour tes téléspectateurs, mais quand tu es dans mon état euh, d'être enrhumé, tu peux vite, faire, vite fait confondre le M et le N. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que Bruno n'a jamais eu le doute avec ça. Bon là, c'est con parce qu'on lui donne des armes. Voilà. Prochaine vidéo, tu vas voir qu'il avait eu avoir un doute avec toi. <rire> mais alors, il y avait un petit dessin qui m'avait vraiment fait marrer, je pense que je vais essayer de le retrouver. C'était euh, parce que finalement, quand, hein. il, quand il cite des lettres, des fois, c'est des lettres qui n'ont vraiment rien à voir, ni phonétiquement, ni graphiquement. Et on voit ce petit dessin, un fantôme qui lui souffre, qui lui souffle. Dites-lui que mon nom commence par un D ou un E. <rire> ouais, euh, génial. C'était euh, Christophe euh, Michel de Hygiène Mentale qui avait fait ça après la sortie de ma vidéo, je l'embrasse. Et euh, c'est vrai que oui, oui moi, moi aussi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Ouais. Voilà, euh, il n'a pas encore reçu une mise en demeure, lui, je ne sais pas, il ne m'a pas contacté. mais je me <rire> renseigne. Bon, on ne va pas. En tout cas, moi, je vais, je vais quand même euh, rester prudent vis-à-vis -vis de Bruno, puisque j'ai l'intention, comme tu sais, de lui proposer un protocole, hein, puisque tu t as évoqué l'idée de, de lui proposer un protocole. Juste évoqué, moi, les conditions protocolaires, j'ai été striké, donc je ne sais pas si la réponse, elle est... enfin, je ne sais pas. Ouais. Eh bien, moi, je, je, vais lui, je vais lui proposer une petite expérience que n'importe qui peut comprendre et, et euh, que j'espère, en tout cas, les gens qui sont euh, fans de Bruno, qui respectent son travail, qui, qui ouais. croient en lui et qui ont envie qui, que la vérité éclate, bah, lui recommanderont de suivre. Donc, Clément, on a prévu de faire un Mr. Who ensemble. Oui, euh, ai Ouais, ça Ouais, ça va être cool, j'y tiens beaucoup. On va un petit peu explorer comment... Euh, toi, tu vis euh, le scepticisme au quotidien, et puis surtout, en tant que mentaliste, c'est-à-dire ouais. en tant que... <rire> tu vois, c'est... En tant qu'énorme qu menteur qui, qui parle avec les morts aussi, de, de, de par le métier, mais qui, à la fin, la seule petite différence, c'est que je dis c'est faux. Voilà. Exactement. <rire> voilà. Exactement. Mais du coup, tu connais un peu plus comment l'esprit peut se tromper, puisque tu le, tu le pratiques, en fait, hein, tu pratiques le, oui, euh, le, les, les biais, les failles de l'esprit, etc. Et donc, euh, je suis sûr qu'il y a une une excellente conversation à avoir là-dessus. Non, J'espère aussi. Ouais. Il faut juste qu'on réussisse à se croiser et qu'on choisisse un breuvage correct à eh partager ben, pour, ben, pour l'occasion. Au, au niveau de l'emploi du temps, euh, je pense que, que, que je, je ferai en fonction du mien. Par contre, au niveau des breuvages, je pense que je ferai en fonction des tiens. Ça n'aurait euh, ouais, pas, pas trop poser de problème. J'ai la trachée assez, assez épaisse. Euh, et l'œsophage aussi. Par contre, euh, du coup, euh, en ce qui concerne le... Le, le, le, le, le Mr. Who, c'est vrai que moi, prochainement, je crois que j'ai des sceptiques de Bruxelles qui ah. m'ont demandé une conférence sur le mentalisme et le scepticisme. Donc, peut-être à cette occasion, ça peut être même cool de tous se retrouver. Parfait. Et, euh, et après d'enregistrer le Mr. Who, ça pourrait être, être marrant. Ouais. Parfait. J'en suis ravi. C'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs. J'espère je, que j'aurai vite la date et je la communiquerai dans un petit point. Eh ben avec euh, joie. Puisque euh, je suis rentré de plein pied dans le comité para qui organise les sceptiques in the pub à Bruxelles. Et bah, donc, euh, the pub. Il, va, il va falloir un petit peu que j'en parle aussi sur la chaîne fallait euh... il fallait qu'il y ait de l'alcool, il y ait de fallait qu'il y ait un pub quelque part ça ne peut pas bah, sceptique euh, peu in the library non. sceptique in the, in the, the library, <rire> j'adore, c'est excellent c'est excellent, par contre euh, je vois bien la, la conférence avec tout le monde qui fait c'est <rire> pas très bon <rire> ce, serait, ce serait grand ça, c'est eh bien écoute, où est-ce qu'on te retrouve Je te laisse le mot de la fin, explique-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu fais euh, eh ben, en si le, si le spectacle sort aujourd'hui, je suis le 9 novembre, euh, je crois, ou, ou le 6 novembre, toutes mes dates sont sur ma page Facebook, euh, à Rouen, au Théâtre à l'Ouest, dans mon spectacle Mentalisme, une affaire du 19e siècle, où je reproduis une séance d'occultisme façon 19e siècle, avec du Ouija, de l'écriture automatique, euh, du channeling, comme Bruno, et à la fin, un voyage astral, où c'est les protagonistes, c'est-à-dire c'est les les, les spectateurs, le public qui devient mentaliste à son tour pour bien montrer que tout le monde peut le faire. Et euh, voilà, donc le, le 9 novembre à Rouen et le 26 novembre, ou le 29 novembre, j'ai un problème avec le 6 et le 9, décidément, euh, à Vire, voilà, euh, à la halle Michel Drucker. Et je serai également en tournée, la tournée va se prolonger après en 2020. Là, c'est vrai que fin d'année, je, je, je, je m'occupe de beaucoup d'autres choses que le spectacle, mais je fais une, une bonne tournée en 2020, on est en train de préparer plein de dates. Et donc j'espère vous y voir nombreux et, et nombreuses. Et, et sur ma page, YouTube évidemment où j'ai quelques formats et là il y en a je, je, je travaille sur un nouveau qui est un peu un espèce de brain games euh, version français version version française et version YouTube donc ça va être cool euh, voilà je suis en train de préparer tout ça euh, plein de petits formats et de petits projets au fur et à mesure que les abonnés grimpent sur ma chaîne à laquelle une chaîne invite, que je recommande je très chaudement moi je suis à, je suis assez amateur de mentalisme hein, comme Merci je l'ai déjà beaucoup, dit et euh, il oui. y a il du niveau il y a vraiment du niveau c'est c'est vraiment oh, non mais vraiment vraiment Merci beaucoup. Eh bien écoute, à très très vite. et très vite. Ici ou ailleurs. Et restez sceptiques. Donc voilà, maintenant j'aimerais respectueusement m'adresser au public de Bruno ainsi qu'à Bruno. Cher Bruno, si vous faites tout ça à Clément pour d'authentiques questions de droits d'auteur parce que vous pensez que ça porte atteinte vraiment à vos droits d'auteur, désolé pour les insinuations. Et, euh, et bon, ben je respecte votre opinion. En revanche, si votre objectif est d'utiliser la loi sur le droit d'auteur pour censurer une vidéo qui est critique à votre égard, pour limiter sa visibilité, pour protéger votre image de vrai médium, au cas où ce serait vraiment pour ça que vous avez fait ça, je vous le dis franchement, amicalement, et c'est vraiment pas une menace, ne poursuivez pas ses actions parce que euh, Clément a derrière lui toute la communauté des vulgarisateurs euh, sur YouTube. Et ça, ça pèse probablement toute communauté confondue, pas loin du million d'abonnés francophones. Enfin, bon, je... On n'en est pas loin, je pense. Ah si, si vous ajoutez Astrono Geek qui sera évidemment dans les starting blocks pour faire quelque chose. Et donc voilà, je voulais juste vous prévenir que la dernière fois que quelqu'un a tenté de museler l'un d'entre nous, eh ben on s'est tous mobilisés pour refaire, donc refilmer les séquences qui posaient un problème de droit d'auteur. Donc si votre idée, c'est de vous lancer dans un bras de fer avec les vulgarisateurs euh, sceptiques, ben je, je voulais juste que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, parce que vous, on fera en sorte que Clément puisse sortir sa vidéo et que cette vidéo soit bien complète, comme elle l'est, et échappe aux problèmes de droit d'auteur. Mais si ça se trouve, je me trompe et c'est pas votre intention, donc vraiment, je, je, c'est pas une menace, hein, c'est juste une petite mise en garde amicale, au cas où. Vraiment, je suis très sincère. Donc maintenant, je vais revenir à ma conclusion, parce que... Euh, le problème, c'est que quand je cherche, je ne trouve personnellement que des raisons de conclure en la deuxième hypothèse. Donc l'hypothèse que vous êtes un manipulateur qui abuse de la faiblesse des gens dans le deuil euh, pour vivre. Mais il reste tout à fait possible, même si j'y accorde que 3 ou 4% de probabilité, que on se trompe et que des, des indices hautement discriminatoires qu'on vient de soulever possède en réalité une explication. Hein, donc par exemple, peut-être que vous avez une excellente explication au fait que euh, c'est toujours votre client qui a raison et du premier coup et il se trompe jamais. Peut-être que vous avez une explication euh, à laquelle on n'a pas pensé. Alors je vous propose un truc. Si vous voulez euh, rétablir la vérité à votre sujet, euh, vous êtes le bienvenu, euh, très amicalement, pour conduire une expérience très simple, que je pense... Tout le monde dans votre public comprendra et vous encouragera à mener. Je vous propose de vous présenter 20 personnes. Parmi ces 20 personnes, il y aura 10 comédiens. Ces 10 comédiens vous donneront toujours de fausses réponses. Les 10 autres personnes seront parfaitement sincères et les 20 personnes auront eu comme consigne de faire semblant d'être de mauvais comédiens pour faire une vraie expérience en double aveugle, comme on appelle ça, euh, ce groupe se sera, sera constitué par quelqu'un avec qui je n'entrerai jamais en contact. Je n'aurai donc moi non plus aucune connaissance de qui est comédien et qui n'est pas comédien. Donc l'idée, c'est que vous conduisiez une expérience avec ces 20 personnes séparément, hein, prises euh, l'une après l'autre, et que vous sachiez à la fin nous dire qui est comédien et qui n'est pas comédien. Clément devra faire exactement la même chose avec les mêmes personnes et moi, je tirerai au hasard, euh, avec euh, 20 gobelets posés devant moi et 10 boules cachées sous les gobelets, je tirerai au hasard qui a menti, qui n'a pas menti. Notre ami Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique a même calculé que si vous deviniez plus de 7 comédiens, alors on pouvait conclure en la probabilité de votre pouvoir de médium. Et je dis bien probabilité, je ne suis pas en train de dire que ça va prouver votre pouvoir de médium, ça va juste nous montrer que vous êtes capable de faire un résultat supérieur à quelqu'un qui a un truc et au hasard. Pour deviner donc si quelqu'un vous donne les bonnes réponses ou les mauvaises réponses par rapport à ce que vous entendez des fantômes. D'après les calculs de notre ami statisticien, si vous faites cinq bonnes réponses euh, c'est parfaitement banal. On a tous à peu près euh, un bon nombre de chances de faire 5 bonnes prédictions. Par contre, il y a 7,8% de chances de faire 7 bonnes prédictions sans aucun talent. C'est banal, mais c'est déjà, euh, déjà un peu plus. La probabilité cumulée d'obtenir 8, 9 ou 10 euh, bons résultats est seulement de 1,11%. Donc, on pourrait dire que euh, pour vraiment délimiter si vous avez un pouvoir ou pas, vous avez droit à deux erreurs maximum. Par contre, ce qu'on voit très très bien sur ce graphique, c'est que si vous faites un score de 9 ou de 10, la probabilité est pratiquement nulle. Autrement dit, euh, ce sera vraiment un résultat tellement exceptionnel que personnellement, je pense qu'on peut tous remonter notre curseur de confiance en vous. Alors bien sûr, ce n'est pas un protocole strict. Il se peut que vous ayez simplement... Euh, le talent de repérer les menteurs, ou le talent de, de, de, de deviner qui est comédien, et non pas le talent d'entendre les fantômes. Mais euh, ça pulvérisera complètement euh, le fait que, actuellement, euh, quand on analyse votre travail, l'hypothèse la plus probable, la plus écrasante, c'est que vous êtes un, un escroc qui exploite les faiblesses des gens avec les mêmes astuces de mentalisme que Clément, pour vivre. Et ça, je pense que vous avez tout intérêt à, euh, à faire en sorte qu'on pense plus ça. D'autant que la communauté sceptique commence à se pencher sur votre cas. Alors une chose que je tiens à préciser, si vous souhaitez affiner ce protocole parce que ça marche pas comme ça ou que sais-je, euh, si vous pensez qu'il peut être perfectionné pour rétablir la vérité à votre sujet, je suis à l'écoute et je suis vraiment partant pour faire ça bien pour qu'on établisse des règles à l'avance, hein, parce qu'il ne faut pas évidemment changer les règles après le résultat, pour qu'on établisse des règles à l'avance que, que vous trouvez absolument convenable par rapport à, à, à vos prétentions euh, techniques. En tout cas, réfléchissez bien à ce que vous allez faire maintenant, à votre action ou à votre inaction, parce que chaque mouvement que vous ferez alimentera l'hypothèse du pouvoir ou l'hypothèse du charlatan. Je dis bien chaque action ou inaction. Voilà, cher public, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clément, elle est sur le Skepticon actuellement. Euh, je vous le dis personnellement, franchement, j'ai beau savoir que Clément est un mentaliste, quand je vois Clément euh, à la fin qui refait la même chose que Bruno, mon cerveau ne peut pas s'empêcher de se dire « non mais là c'est pas possible, il a un vrai pouvoir euh, ». Ce qui prouve que je suis tout à fait bluffable comme tout le monde, alors surtout si vous pensez que vous êtes pas bluffable, hmm peut-être commencer par là. Ne surestimez jamais votre esprit critique. Considérez-vous toujours comme étant manipulable et biaisé. Ça vous permettra de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne.